– Oui, cher Donald, euh, mesdames et messieurs, chers amis, euh, je suis très déçu du résultat qui euh, a conclu notre débat sur l'élargissement. Il y a cinq années, en prenant la fonction qui ramène, euh, j'ai dit au Parlement que pendant les cinq années à venir, pendant les cinq années de mon mandat, il n'y aurait pas euh, d'autres élargissements. Cela avait provoqué Beaucoup de déceptions dans la région des Balkans occidentaux, mais il s'est avéré, évidemment, ce qui était prévisible, qu'aucun État nouveau, aucun nouvel État serait à même de remplir les critères pour devenir membre. Mais ce à quoi nous avons assisté hier soir fut d'un tout autre, parce qu'il ne s'agissait pas, pas de dire si oui ou non la Macédoine du Nord et l'Albanie étaient prêtes pour euh, rejoindre l'Union européenne, il s'agissait de dire si oui ou non il pourrait devenir, en étant candidat, des candidats avec lesquels nous aurions commencé les négociations. Le Conseil européen, dont sa majorité, aurait bien voulu le dire, mais il y avait certains États membres qui n'étaient pas encore prêts. C'est une lourde erreur historique, une lourde erreur historique, et j'espère qu'elle aura été momentanée pour qu'elle ne s'inscrisse pas dans, les, dans, dans, les, dans la mémoire collective comme étant restée une erreur historique. Nous avons discuté aujourd'hui le cadre financier des sept années à venir. Très peu d'éléments euh, nouveaux. J'ai rappelé au Conseil qu'ils avaient l'obligation, les membres du Conseil européen, de conclure rapidement ce débat. Si nous attendons la fin de l'année prochaine, nous perdrions deux autres années pendant lesquelles les chercheurs ne, ne pourront pas chercher, les jeunes ne pourront pas participer au programme Erasmus, alors que c'est une des plus belles réussites de l'Union européenne. Le Conseil, j'en suis sûr, a du pain sur la planche pour arriver à se mettre d'accord sur le budget que la Commission a proposé parce que c'est une proposition sache qui combine les politiques qui furent et les nouvelles politiques qui doivent commencer. Ceci aura été le dernier Conseil européen de Donald et de moi-même. D'après les vérifications faites, c'était le 148e Conseil européen auquel j'ai assisté. Vous verrez que j'aurais été le seul à pouvoir dire qu'il a assisté à presque 150 euh, conseils européens. Je voudrais en, en fin de mandat remercier Donald pour son amitié et sa complicité, pour euh, le leadership euh, que nous avons su euh, co-gérer. Je voudrais vous remercier, vous, parce que euh, certains d'entre vous euh, m'accompagnent depuis des siècles d'autres euh, sur la période euh, la plus récente euh, de ma vie j'ai beaucoup appris de vous. j'ai euh, suivi avec intérêt euh, vos écrits et vos reportages euh, vous avez vous aussi je crois pour de large part mérité de l'europe euh, je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'europe merci